Je m'appelle Pierre Degrasse, je suis président de la compagnie Degrasse Technologie. On est en système de sécurité depuis près de 22 ans. J'ai décidé de faire affaire qu'anecdote parce que moi, je viens de la vieille école. J'ai parti de plusieurs compagnies, c'est ma quatrième. Et puis les trois autres avant, c'était dans l'ère où il n'y avait pas vraiment l'Internet haute vitesse et tout ça. Et puis on faisait de la publicité, c'était les gros camions lettrés, c'est la grosse affiche sur le bord de la route. On envoyait de la publicité par la poste, par fax, dans les journaux. Là, j'ai reparti une nouvelle compagnie y a à peu près 3-4 ans, puis euh, je voulais le faire autrement. Je voulais pas avoir de camion-lettré, je voulais pas avoir de gros building, je voulais faire ça de chez moi et je voulais que les gens me trouvent. Et puis, euh, j'ai rencontré une anecdote, et ils m'ont expliqué un peu comment ça fonctionnait, les réseaux sociaux et puis euh, Google, tu te les quittes. Puis, euh, c'est pour ça que j'ai décidé de faire avec eux parce que ça, ça, ça m'empêchait d'engager plein de monde pour pouvoir être connu et reconnu et trouvé et puis euh, c'est pour ça que j'ai décidé de faire, faire avec eux puis ça fonctionne très bien. J'ai pris les services anecdotes, j'ai pris pas mal tout ce qu'ils pouvaient m'offrir parce que je voulais réduire le staff de ma compagnie, je voulais pas avoir de con conseil d'administration, je voulais pas avoir de personnes en publicité, de recherchistes, surtout je voulais éviter les vendeurs. Les vendeurs, euh, il faut gérer ça pas mal. J'ai déjà eu une compagnie où on avait 4, 5, 6 vendeurs, et il faut toujours être après eux autres et tout ça. Je voulais que les, les, les réseaux sociaux et l'Internet vendre mes produits sans que j'ai engagé du monde. Puis, ensuite de ça, c'est à moi de gérer euh, les, les plus importants. Mais depuis que j'ai décidé de faire affaire avec Anecdote, euh, les ventes rentrent tout seuls sans que j'ai à payer personne à part ma campagne de publicité. Puis, je trouve ça génial, cette façon de travailler-là. Il y a moins de staff à gérer, puis j'adore ça. Puis, je fais affaire avec Anecdote, euh, mon chiffre d'affaires est en, en forte croissance. Même l'année passée, on a eu un 40 d'augmentation. Euh, je les rencontre à peu près une fois par deux mois. C'est mon conseil d'administration. Je les ai engagés pour me donner des conseils. Donc, eux me conseillent si je fais un bon mot ou un mauvais mot. Parce que des fois, quand on est président d'entreprise, on pense qu'on a toujours raison qu'on demande à quelqu'un d'autre un, un autre avis. Ces gens-là me conseillent puisqu'ils m'ont dit de faire vraiment à date. Ça porte fruit. ce que je dépense un dollar, mais ça me rapporte sûrement 7 et 8 de ça. Parce que mon investissement est, est payant. Je recommanderais une anecdote aux autres entrepreneurs. Ceux qui veulent travailler d'une nouvelle façon, 2019 et tout ça en montant, c'est vraiment, vraiment différent. Euh, ceux qui veulent vraiment faire ça autrement et puis arrêter de dépenser pour rien, parce que souvent, on ne sait pas si ça rapporte ou pas hein. anecdote. Ils ont vraiment des graphiques sophistiqués qui nous disent ce qu'on a dépensé, si ça nous a rapporté. Moi, je viens de la vieille génération. J'ai fait le saut les premiers temps, là, quand j'ai vu les, les, les factures, mais un an après, c'est vraiment payant et puis le stress est moins, moins grand, et puis on délègue beaucoup avec eux, puis ça rapporte. Ça que je conseille à tous les entrepreneurs qui veulent déléguer la partie plate, parce que c'est vraiment la partie plate, ça, la publicité, le conseil d'administration, les graphiques, eux, s'en occupent. Ça. Et puis se concentrer, ce qu'on est bon. Moi, je suis bon en système de sécurité, je veux me concentrer là-dedans, je ne veux pas me concentrer à faire de la publicité. Puis ceux qui, qui pensent comme moi, je le conseille euh, 100%.